Merci de me faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Euh, je vous reçois pour parler de Thomas Sankara. Avec vous, nous allons donc aborder euh, le dossier Thomas Sankara sur le plan juridique. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que nous, nous en sommes aujourd'hui par rapport au dossier au tribunal ben Écoutez, merci, c'est moi qui vous remercie euh, de cette invitation. Euh, c'est un processus très long, je ne sais même pas par où commencer puisque ça fait quand même 23 ans que cette affaire euh, perdure. Et donc, cette semaine, nous avons eu une ordonnance du juge, donc des mémoires de la partie adverse au tribunal militaire. Et nos avocats ont travaillé d'arrache-pied la semaine dernière pour justement répondre à sa mémoire. C'est pour dire que le procès depuis la révolution du Burkina, qui a réussi à chasser l'autocrate Compaoré a permis la reprise de notre dossier. Nous, euh, bien sûr, pour euh, vos auditrices et auditeurs qui ne sont pas familiers avec cette question-là, euh, le 15 octobre 1987, euh, Thomas Sankara a été assassiné d'un coup d'État à Ouagadougou avec euh, 12 autres personnes. Son, le 17 janvier 1988 euh, a été établi un certificat de décès qui disait que Thomas Sankara était mort de mort euh, naturelle. Et le 29 euh, Septembre 1997, donc presque dix ans avant l'échéance de la prescription décennale, donc à la période où allait être échue euh, toute possibilité de poursuite. Très courageusement, euh, Mariam Sankara, Mariam Sermé Sankara, sa veuve, a déposé en tant qu'épouse et au nom de ses deux enfants une plainte contre Isks pour assassinat de son mari, ainsi que faux en écriture administrative auprès du doyen des juges d'instruction. Et donc, notre collectif d'avocats a commencé à se mettre sur pied à ce moment. Et euh, nous avons eu une situation assez paradoxale, puisqu'à l'époque, c'est le régime comparé assisté par la France qui euh, tenait euh, la magistrature. Le juge d'instruction a décidé, euh, contraire à, à, à ce que le tribunal de grande instance de Ouagadougou euh, soit compétent, normalement, à ce moment, le chef de l'État est aussi euh, euh, le chef de la magistrature et ils ont en fait instrumentalisé euh, en toute partialité la justice. Et donc, on a passé des années et des années en cours. En 2000, euh, la cour d'appel de Ouagadougou a affirmé euh, euh, notre ordonnance, a considéré que les juridictions de droit commun étaient incompétentes. Le procureur du FASO a refusé ou a refusé de dénoncer l'affaire auprès du ministre de la Défense. Donc, on a vu qu'il y a vraiment euh, une situation assez paradoxale dans ce pays pendant pratiquement une dizaine d'années. Et donc, euh, nous avons dû porter l'affaire devant… Euh, euh, la Cour suprême, lorsque nous avons perdu en Cour suprême au Burkina, nous sommes rendus à devoir euh, euh, utiliser le fait que le Burkina avait signé le pacte euh, des Nations Unies sur les droits de l'homme et le protocole. Et donc, en vertu de ça, nous avons euh, attaqué le Burkina Faso. Euh, et en 2006, nous avons gagné euh, au niveau de la Commission des droits de l'homme de, des Nations Unies, ce qui était une première en Afrique dans le cas du meurtre d'un chef d'État. Alors le comité à cette époque-là avait constaté que les motifs que le gouvernement avait euh, retenus euh, sur la prescription n'étaient pas valables. Ils avaient euh, considéré qu'ils avaient violé euh, l'article 7 du, euh, du code de procédure pénale qui, qui stipule très clairement que... Euh, L'action publique ne se prescrit pas après dix années révolues et euh, ils avaient reconnu que la veuve avait des droits et que euh, le défaut d'entreprendre une procédure judiciaire euh, criminelle était effectivement une entorse. Alors, euh, alors après ça, comme vous le savez, nous, nous avons continué le travail de, de sensibilisation auprès euh, des forces incaristes. donc pendant toutes ces années-là, à chaque année, à chaque 15 octobre, des générations entières de jeunes étaient quand même sensibilisés dans le travail de, de, de mobilisation, de mémoire et de résistance. Et tout ça conjugué a porté fruit puisque c'est des générations d'enfants qui n'étaient pas nés ou qui venaient de naître à cette période-là qui vont réussir malgré la grande capacité de nuisance de ce régime, parce qu'il faut voir que ce régime est au cœur de la déstabilisation du Sahel de toute cette entreprise du Sahelistan, du terrorisme que vous voyez. C'est un régime qui s'est accoquiné à l'époque avec le Sierra Leone et le Liberia pour écumer ces zones-là et s'enrichir. Donc, ils ont eu une longue période de nuisance qui est arrivée à terme et le peuple a eu raison d'eux. Ils ont été exfiltrés par la France. Blaise Compaoré, euh, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire récemment, s'est euh, fait adouber par euh, le régime de Côte d'Ivoire qu'il avait contribué à installer. Il a obtenu dans les heures qui suivent une nationalité ivoirienne et la semaine dernière, donc, euh, devant le tribunal militaire, seul Gilbert Djendere et quelques autres euh, qui ont été inculpés comparaissaient et lui ainsi que Yacine Confano, Kafando qui font partie des, des meurtriers de Thomas Sankara sont en fuite. Donc il y aura peut-être un procès par contumace. Vous parlez au début de, de l'instrumentalisation de la justice burkinabé. De quelle manière euh, la justice burkinabé avait été instrumentalisée C'est-à-dire ouais, qu'à partir du moment où l'exécutif, euh, vous savez, interfère dans les affaires de justice, ouais, alors euh, par exemple, on va perdre en, en cours suprême euh, par des prétextes euh, et des arguties juridiques, euh, on va nous dire « ah, vous n'avez pas payé 5 000 francs alors qu'on venait de nous exiger 1 million de francs » c'était un document du greffe dont d'ailleurs aurait dû être dispensé euh, l'enfant Sankara, puisque les mineurs n'avaient pas à le payer. En tout cas, c'est des prétextes comme ça qui font que euh, les exactions de, de ce système-là vont se faire. La tombe de Thomas Sankara va être vandalisée plusieurs fois. Euh, ils ont refusé qu'on fasse l'expertise euh, euh, ADN, vous voyez. Donc, il n'y a, a eu vraiment que des problèmes. Donc, quand euh, effectivement un système ne veut pas, et comme c'était un complot international, ce n'est pas simplement un complot burkinabé. c'est un complot où évidemment des, des agents des services étrangers euh, de grande puissance ont intervenu dans ce processus avec des, euh, des commanditaires euh, qui certains sont vivants, d'autres sont morts aujourd'hui. Et j'espère que le procès va faire la lumière dessus. Mais pour ceux qui ne savent Là, pas l'histoire... Faut... Alors c'est ça, c'est que donc la France... Euh, euh, il se fait assassiner dans l'époque de Mitterrand, mais c'est la France de Chirac, de Mitterrand, euh, qui sont derrière ça, c'est l'époque de Guy Pen. Et lorsque le président Macron est arrivé, euh, avec le discours qu'on lui connaît de grande franchise, il a dit qu'il n'était pas comptable des politiques de la France-Afrique et qu'il déclassifierait les documents. Et donc, il a déclassifié effectivement deux lots de documents qui sont très euh, préoccupants du rôle de la France, mais le troisième lot de documents, et la commission rogatoire n'est pas arrivée à son terme, et le juge d'instruction au Burkina a dû quand même sceller le dossier sans l'arrivée de ce troisième lot de documents qui aurait peut-être été compromettant pour la France, mais en tout cas, il y a assez d'éléments pour euh, montrer que euh, euh, Thomas Sankara a été assassiné en bonne et due forme avec euh, 12 de ses camarades, et que ce complot n'est pas un simple attentat euh, de personnes mécontentes, mais un véritable complot international. Mais selon vous, que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit euh, sankariste euh, en Afrique de l'Ouest ouais, Je dirais, je serais même plus qu'en Afrique de l'Ouest et dans le monde. C'est qu'en tuant Sankara, en fait, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont créé un mythe. Voilà, ils, ont, ils ont, un peu comme Che Guevara, il est devenu beaucoup plus célèbre mort que vivant. Donc euh, le sankarisme aussi est né, il n'existait pas de son vivant, il va naître euh, après sa mort. Euh, C'est toute la question d'un développement auto-centré. C'est toute la question de la souveraineté du continent africain, de compter sur ses propres forces. C'est la question de la condition des femmes. C'est la question de l'écologie. Donc tous les éléments qui il a essayé de, de, de concrétiser dans un laps de temps extrêmement court, hein, avec une grande vitalité et vigueur de jeunesse, euh, en l'espace de quatre ans, eh bien euh, ça, ça a évidemment porté fruit. Et donc euh, en fait, on a romanticisé euh, si vous voulez, euh, l'image de, de Sankara, avec euh, raison d'ailleurs, et un peu comme Che Guevara, ben, à, à peu près au même âge ben, ils vont rentrer au panthéon de l'histoire euh, des, des sociétés progressistes, donc euh, pour un leader qui a si peu duré, il est assez surprenant, un peu comme Lumumba ou, ou Cabral donc euh, ils font partie des, des ancêtres de l'avenir aujourd'hui et ils sont des icônes des, des jeunes euh, africains, et donc c'est justement ses réalisations et le caractère tragique et lâche de son assassinat qui permettent évidemment que ce héros romantique soit maintenant à l'ordre du jour. Est-ce que vous pensez que Sankara est vraiment connu par la jeunesse africaine aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'on se sert des, des petites phrases par-ci par-là, mais est-ce qu'on peut dire qu'on connaît vraiment la personnalité de Thomas Sankara? Bon, la personnalité, peut-être, c'est justement ce qu'on connaît plus que son œuvre et, et son travail. Voilà, c'est un peu le, le problème de, des jeunesses et des, des personnes qui sont amnésiques, qui sont plus grandes. Euh, c'est valable, qu'est-ce qu'on sait de, de Cabral, qu'est-ce qu'on sait de Cheikh Anta Diop, etc. Par exemple, ce, ce dimanche, nous allons proposer euh, aux lecteurs euh, donc de lire euh, le dernier livre sur Cheikh Anta Diop. On en a fait un sur Lumumba, un sur Sankara parce que, justement, ces générations ne lisent pas. Donc, on est obligé de faire des petits ouvrages comme celui-là, tout petit, pour que, justement, on aille au-delà, d'accord, des mythes, des, des emblèmes, des, des t-shirts et des simples slogans. Il y a derrière cela un projet de société. Ce projet de société, c'est refuser l'intégration négative de l'Afrique dans le système monde depuis pratiquement cinq siècles. C'est refuser le mode de développement surtout sur le, le, le système néolibéral qui, euh, qui est un système prédateur, qui pille les ressources du continent, qui fait que les Africains et les élites s'expatrient vers les zones euh, de prospérité et ne peuvent pas véritablement euh, s'atteler aux tâches de la souveraineté. Euh, c'est surtout euh, l'autre question qui, moi, me préoccupe beaucoup, euh, au-delà de la question de l'impunité, euh, c'est l'occupation militaire du continent africain par des forces étrangères qui instrumentalisent le chaos et qui favorisent le pillage de l'industrie extractive. Est-ce que tout, tout est de leur faute aussi Parce que je pense que l'Afrique aussi a sa part de responsabilité. Ça dépend de ce qu'on appelle l'Afrique. Je veux dire, l'Afrique, c'est le continent dans lequel l'humanité est née et sortie. Donc, c'est comme la France sous Vichy. Vous avez des gens qui collaborent. Donc, il y a des Africains qui ont collaboré à l'esclavage, des Africains qui ont collaboré à la colonisation. Ils n'en étaient pas les architectes. Et il y a des Africains qui continuent de, de collaborer au néocolonialisme. Donc, c'est facile de dire l'Afrique a sa part de responsabilité. Oui, évidemment, les Africains ne sont pas tous unanimes, il y a ceux qui collaborent avec l'impérialisme et il y a ceux qui résistent. Alors nous, nous faisons partie de la portion résistante, elle est marginale, mais elle existe. Donc Sankara a fait partie de cette portion-là. Elle est en fait beaucoup plus représentative des peuples et des aspirations parce que que veulent ces populations Elles veulent de l'eau potable, elles veulent une alimentation euh, saine euh, par jour, elles veulent avoir un minimum d'éducation, elles veulent avoir des minimums de santé. Elle va avoir euh, des éléments qui sont en fait euh, une écologie la plus simple possible. Et donc, ce sont des aspirations très simples, des besoins essentiels qui ne sont pas concrétisés et qui font que euh, des Africains et des Africaines vivent dans une condition infra-humaine, euh, alors que d'autres euh, sables le champagne euh, peuvent tuer impunément euh, ont des comptes en Suisse, ont leurs enfants qui euh, vivent à l'étranger et se font soigner à l'étranger lorsqu'ils ont un bobo. Donc, c'est toujours les mêmes Africains dont on parle. Donc, la part de responsabilité, lorsque vous avez des pays comme les pays du Sahel, qui sont des pays orifères, d'accord, qui ne peuvent pas profiter de la souveraineté de leurs ressources et de leurs matières premières, et que c'est des firmes multinationales juniors qui en profitent, sur 1000 euh, personnes, vous en avez cinq ou six Africains qui en profitent, mais pas les autres. Euh, mais donc, où elle est la responsabilité c'est la même chose, ce n'est pas un problème d'Occident. En Occident, vous avez des gens qui profitent de ces systèmes, ce n'est pas tous les occidentaux. Donc c'est un rapport de classe, c'est un rapport véritablement de lutte, où vous avez des franges de sociétés entières qui sont euh, celles qui sont dans les centres, donc les centres de nos pays, comme dans les centres des pays avancés, qui sont de connivence et qui, évidemment, profitent de la situation. Et donc, euh, tant et aussi longtemps que les peuples africains, euh, ne, ne prendront pas à, à bras le corps ces problèmes, ben évidemment, ces gens-là sont des prédateurs, ils vont continuer à, à vivre, puisqu'ils sont du bon côté euh, de, de la barrière, mais ils ne sont pas du bon côté de l'histoire. Est-ce qu'on peut, on peut avoir un petit un, on peut être optimiste aujourd'hui quand on voit les pays euh, africains aussi divisés parce qu'on voit par exemple dans les, les pays du Sahel ne sont pas du tout unis en fait chacun essaie de trouver des solutions à sa manière et il n'y a aucune collaboration entre eux comment que fait-on il, il faut faire attention il y a il y a en fait beaucoup plus de collaboration le problème c'est que ces pays sont sous tutelle ils sont dans un dispositif néocolonial, c'est un dispositif d'abord financier où matériellement, leur monnaie, même si elle est au niveau, par exemple, de l'UMOA, vous avez quand même une très grande capacité, et dynamisme au niveau de cette monnaie qui n'est pas la leur, mais qui leur permet de, de collaborer. C'est une des zones monétaires quand même les mieux organisées sur la planète. C'est paradoxal, mais c'est le cas. Mais en même temps, c'est une zone néocoloniale. Donc, un jour, il faut avoir une souveraineté. Euh, une souveraineté de notre monnaie. C'est la même chose au niveau du dispositif militaire, nous sommes sous tutelle euh, militaire, donc euh, les forces étrangères, qu'elles soient américaines, l'Africom, je vous renvoie à mon film Africom Go Home base étrangère hors d'Afrique, qui montre comment la partition du Mali s'est faite à partir de la Libye comment le dispositif de la France a instrumentalisé et s'est imposé dans le dispositif militaire. Donc il y a une coopération, mais c'est une coopération dans le sillage de l'ordre mondial. Ce qu'il faut maintenant, c'est la division dont vous parlez, elle existait dès le début, entre le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca, les franges différentes des élites africaines, elle existait déjà. Euh, mais les intérêts des peuples, eux, ils ne peuvent pas s'opposer. Si vous regardez clairement, les intérêts des peuples sont les mêmes euh, partout dans le Sahel, partout dans la Corne de l'Afrique. Euh, il faut effectivement, pour le XXIe siècle, que les Africains comprennent qu'ils euh, doivent avoir une monnaie qui vaille euh, dans le panier de devises avec les autres. Ils doivent avoir une armée continentale, ils doivent possiblement avoir un État continental. Ça peut paraître un rêve, mais c'est effectivement la réalité optimiste dans laquelle nous nous inscrivons, nous savons que l'Afrique, en réalité, euh, a rattrapé beaucoup plus vite euh, leurs dévancier et que l'ordre mondial a besoin de l'Afrique. Euh, les Chinois, les Indiens sont là, euh, les autres puissances sont là, toutes rapaces euh, et intéressées à avoir nos ressources. C'est à nous euh, de nous unir et, et d'apprendre à dépasser les simples contradictions. Et c'est pour ça que les élites compradores, c'est-à-dire les élites qui empêchent ces processus euh, doivent être combattus, férocement combattus par euh, les populations qui doivent prendre conscience. Et pour prendre conscience, c'est un peu la question que vous posez, ce n'est pas de façon emblématique avec des t-shirts et, et des petits slogans, c'est de prendre conscience et de se repolitiser démocratiquement. Alors ça c'est d'abord la question de la condition des femmes, c'est-à-dire que les femmes doivent prendre euh, clairement leur place dans la, la résistance et, et avoir plus euh, d'accès euh, au pouvoir, ça veut dire qu'elles doivent refuser les rôles sociaux qu'on leur impose par culturalisme et par sexisme, euh, c'est aux jeunes de, de refuser certaines des cultures et des traditions rétrogrades qui les empêchent d'accéder au processus de décision, euh, c'est... Euh, dans la culture, refuser les, les, les réflexes narcissiques et ostentatoires, D'accord euh, Accepter de revenir à nos africanités, alors là, ce n'est pas un problème de nostalgie, mais c'est de comprendre que nous sommes quand même différents des orientaux, nous sommes différents des occidentaux. Nous avons un optimisme africain euh, qui est basé sur le fait que nous avons euh, le commensal, le partage de nos ressources. Nous avons euh, l'idée de l'entraide, de la solidarité qui sont ancrées dans nos... Euh, nos cultures, pas seulement sur le mode de la survie. Et c'est ça, les ciments. C'est ça qui montre qu'en réalité, euh, les peuples ne sont pas aussi divisés qu'on veut le faire croire. Euh, à chaque fois qu'on a essayé de diviser, on s'est rendu compte en fait, qu'effectivement, on pouvait entretenir ces izanis, mais qu'il y a en fait beaucoup plus de cohésion là qu'il n'y en a ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de complexe africain C'est-à-dire qu'on n'est pas fier d'être africain, et donc on ne on, on, on veut pas s'assumer en tant qu'africain. Est-ce que ce n'est pas l'un des je problèmes pense, aussi je, je, je pense que le problème, c'est un problème d'aliénation coloniale. Toutes les sociétés du monde qui ont été aliénées ont évidemment des problèmes de, de colonialité. Donc la colonialité, elle laisse des traces. Mais les Africains... Euh, ontologiquement, sont restés africains, même les afropolitains, même les africains qui sont occidentalisés, assimilés, etc., euh, ils sont différents des occidentaux, même ceux qui sont dans le mimétisme le plus abject et caricatural de l'Occident, ils euh, ne peuvent pas gommer leur africanité, en fait c'est beaucoup plus fort même qu'eux. Moi je, je suis de ceux qui pensent que, en fait, il y a un travail un peu comme Fanon à faire de, de comprendre euh, et de dépasser les complexes d'infériorité, c'est de comprendre d'abord qu'il euh, n'y a qu'une race, c'est la race humaine, que cette race humaine est partie du rameau africain, que ce rameau africain n'a pas décru que les Africains qui étaient organisés dans les périodes antiques et médiévales ont réalisé des choses extraordinaires, euh, ça ne veut pas dire qu'on est capable de le refaire, parce que c'est ça justement la question de l'histoire, mais nous avons une capacité industrieuse. Euh, il faut miser sur l'éducation, une éducation décomplexée, une éducation qui permettrait effectivement en une génération, peut-être de parler une langue africaine, on peut prendre le swahili sur une génération et, et, et l'apprendre. Euh, on pourrait facilement euh, rivaliser euh, la, pleu, la preuve, la plupart de, des Africains qui sont expatriés font partie des élites dans les pays avancés. Vous avez ceux qui, qui travaillent dans les caniveaux, mais vous avez ceux qui travaillent dans les hauts niveaux. Alors, dans les deux cas, c'est toujours des Africains. Ils n'ont pas perdu leur africanité, même expatriés. Donc, ça fait partie effectivement des, des problèmes de la colonialité, l'aliénation. Ça fait partie aussi de de l'ordre du monde qui, qui veut entretenir cela, qui ne veut pas que euh, les Africains euh, développent des, des réflexes de leur souveraineté, connaissent véritablement les éléments du changement. Et donc Thomas Sankara a fait partie, avec Fanon, avec Cabral, de ceux qui justement ont défendu cette africanité. Et euh, nous autres, effectivement, au niveau du Grilla, c'est ce que nous faisons, nous essayons de continuer dans ce sillage, et nous sommes persuadés que la résilience des Africains le fait qu'ils ont survécu à cinq siècles d'oppression euh, et qu'ils sont toujours là, et que le monde sait pertinemment que c'est l'Afrique qui sera au secours de ce monde, parce que les dernières valeurs humaines, la compréhension de, de l'écologie, c'est ce qu'on appelle l'animisme, toutes ces choses-là sont des redécouvertes qui vont euh, qui permettent aux Africains, effectivement, de jouer leur partition au XXIe siècle. Parce que c'est vrai ce que vous dites, mais il y a aussi un point qui est lié au fait qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui sont dans l'Occident, en fait, et qui ont acquis des diplômes, qui veulent retourner en Afrique, mais l'environnement n'étant pas favorable, ils sont obligés de rester, en fait, là où ils sont, dans l'Occident. Comment on peut résoudre ce problème Le problème, donc, de la fuite des cerveaux, c'est la question de toutes nos forces productives. Euh, toutes nos forces productives sont des cerveaux qu'ils soient du travail manuel ou, ou intellectuel euh, les, les jeunes qui n'ont pas d'horizon euh, vont vers d'autres contrées Mais c'est comme ça que l'humanité s'est faite euh, il n'y aurait pas eu d'humanité si les Africains n'étaient pas allés ailleurs parce que les conditions sur le continent ont permis que la pérégrination de nos ancêtres permette que les Asiatiques un jour adviennent et que les, les Occidentaux adviennent, donc si les Africains mmh. n'étaient pas quittés de leur euh, bassin, il n'y aurait pas d'humanité. Mais ceci, c'est juste une, une explication globale, c'est que si les conditions de vie sur un endroit ne sont pas bonnes, les Africains vont faire tout avec le taux démographique que nous avons pour aller chercher euh, les meilleures conditions. Et donc, c'est la preuve qu'en réalité, euh, si avec un petit effort, on crée les conditions, euh, il n'y aura même pas besoin de, de départ. Les gens seraient formés sur place et ceux qui sont formés ailleurs pourraient y revenir. Mais justement, on ne veut pas qu'ils reviennent parce que justement, on veut garder cette condition de médiocrité pour que l'exploitation puisse perdurer. C'est ce qui permet aux firmes multinationales étrangères et à leurs acolytes locaux de piller les ressources, de garder la paysannerie qui permettrait de continuer les cultures d'exportation. Donc, une portion de ceux qui s'en vont ne doivent surtout pas démissionner de leur rôle historique. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on n'a pas un rôle dans le devenir du continent. Donc, il faut... Continuer, et j'espère que c'est un peu le travail que vous faites, euh, c'est un problème d'éveiller les consciences. Ceux qui partent doivent continuer à rester, même en diaspora, arrimés à l'Afrique. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Euh, le, le volume d'argent qui est envoyé par les Africains vers les contrées africaines dépasse l'aide publique au développement. Euh, cette aide publique au développement n'a jamais atteint le 0,7% qui est prétendu. Euh, depuis 1969 que les occidentaux prétendent le donner, seuls quelques scandinaves l'ont donné, les pays arabes du Golfe ont donné plus, mais la moyenne des pays euh, du Nord n'a jamais atteint, n'atteint même pas le 0,35%, et une bonne partie de cette aide prétendue revient chez les donateurs. Donc en fait, les Africains... Euh, par leur allocation, par le travail et leur labeur, soutiennent leurs familles laissées sur le continent. Euh, mais, une fois de plus, je le dis, cette fuite des cerveaux, cette fuite des bras, euh, qui est une saignée, qui, qui, dure depuis, euh, qui, qui dure depuis pratiquement quatre siècles, parce qu'il faut calculer euh, l'esclavage dedans, la colonisation, ce n'est pas un phénomène nouveau. Euh, si vous calculez le, la saignée démographique de l'esclavage pendant trois siècles, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe au niveau des migrations. Donc, il faut regarder sur la durée euh, le tableau, voir la contribution de l'Afrique à l'édification de ce monde. Et euh, pour nous qui sommes panafricains, nous savons que euh, seule la solution d'un État panafricain continental permettra aux forces productives locales euh, de, de réer le problème du plein emploi. De, de redonner les possibilités de la formation professionnelle et de s'atteler vraiment aux tâches du développement. C'est ce qu'a fait euh, Thomas en très peu de temps. Il a refusé l'aide et il, il a misé sur sa jeunesse. Hélas, justement, c'est pour cela qu'on l'a tué. Justement, il faut comment convaincre les autorités africaines à refuser cette aide-là qui vient d'ailleurs de, de, de, On ne peut pas les, conf, euh, les convaincre puisqu'en fait, ils sont sous perfusion. Ils sont littéralement dépendants d'abord par le problème de l'économie de l'aide, c'est-à-dire que l'endettement, le système d'endettement fait que vous êtes tenu d'accepter les conditionnalités de payer cette dette et de pouvoir réemprunter. Et donc, la coopération et l'aide est liée à ce mécanisme de, de l'endettement. Donc, c'est une sorte de package. Et effectivement, c'est un piège. Et la plupart de, de, nos, de nos élites, qui sont souvent aussi celles qui profitent de cette aide, qui parfois la, la, la déroutent à leur propre fin, sont comptables. Mais nous, nous avons une autre philosophie, nous disons, au contraire, il est possible de compter sur nos propres forces, même en étant euh, beaucoup plus frugal. Euh, évidemment, si on compte sur nos propres forces, c'est parce que ces capitaux, euh, su ça supposerait renationaliser nos ressources, donc agrandir la marge de manœuvre de l'État, là vous n'avez plus besoin de l'aide internationale, puisque votre propre souveraineté permet une plus grande assiette fiscale, et une plus grande assiette, de, de, de retomber pour vous consacrer aux véritables dépenses d'infrastructures, aux véritables développements agricoles pour l'autosuffisance alimentaire, pour une modernisation industrielle à votre rythme et à votre technologie, à vos rythmes, et à ce moment, la reproduction de la force de travail, la reproduction sociale en elle-même devient possible sans qu'on ait besoin de l'aide. De toute façon, c'est l'Afrique qui aide le reste du monde, ce n'est pas, pas le contraire. Mais ce pas ça, ce côté-là, on n'en on parle pas assez. Hein. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'émissions comme la vôtre. <rire> D'accord. <Voilà. rire> Merci beaucoup, euh, professeur Fall.